Hello ma Disney Army, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le top 5 des méchants Disney oubliés et impitoyables. Alors si vous me voyez dans ce décor, c'est pas pour rien, c'est tout simple. C'est parce que je vous préfilme certaines vidéos pour être sûr qu'elles arrivent en temps et en heure et parce qu'elles me demandent pas mal de travail au niveau du montage. Vous retrouverez notre vrai décor très bientôt sur Disney Plus. Mais en attendant, c'est parti. Comme vous le savez sûrement, il y a différents types de méchants dans l'industrie Disney. Il y a ceux vraiment méchants et sournois qui ne cachent pas leurs méchantes intentions comme Ursula, la méchante reine ou Jaffa. On a ceux qui sont aussi méchants et drôles comme Isma ou Capitaine Crochet. Et plus récemment, les personnages troubles qui cachent leur identité de méchants jusqu'à ce qu'elle explose au grand jour, comme Turbo, Hans, Bellweather, Professeur Callaghan, aussi des nouveaux héros. Et si en ce moment on se retrouve dans les Disney des méchants qui se la jouent discret, j'ai choisi de vous parler aujourd'hui des 5 méchants Disney impitoyables, méchants, sournois et pourtant qui sont carrément oublié. A l'occasion d'Halloween qui approche à grands pas, je vous conseille vivement de voir ces films ou de les revoir, car même s'ils ne sont pas d'horreur, ils mettent quand même la chair de poule. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce nouveau top. Vos propres méchants oubliés et bien cruels et c'est parti à quelle position j'ai choisi Radcliffe Alors oui, ok, je suis d'accord avec vous, Pocahontas, c'est pas vraiment le type de Disney qu'on peut dire qui ont été oubliés, mais on ne peut pas en dire autant de John Radcliffe comme beaucoup ont oublié le nom d'ailleurs, qui est un méchant assez oublié parmi les villains de Disney. Contrairement à la majorité des méchants, il a survécu à la fin de Pocahontas 1 et refait des siennes dans Pocahontas 2 et je le trouve tout aussi sournois dans le deuxième voire plus. Pour vous faire un topo, Radcliffe dans l'histoire, c'est le commandant de bord du navire qui va partir en Virginie pour l'Angleterre afin de de découvrir des richesses. Il est aussi le gouverneur. Il se rend à la base pour trouver de l'argent et il se rend très vite compte que la terre de Virginie, donc l'endroit le, où vit Pocahontas, n'a aucune richesse à part du maïs. Comme il a peur d'être humilié, évoqué en rentrant en Angleterre, quand il va s'apercevoir qu'il n'y a aucune richesse, il va déverser sa rage sur les Indiens et il aura aucun mal à faire ça puisqu'il est carrément raciste. Je pense que si vous ne le savez pas, il est temps d'écouter la chanson Les Sauvages, vous comprendrez pourquoi. C'est un personnage qui est extrêmement dangereux par ses propos, sa et son racisme. Il a aussi énormément d'actes qui sont dangereux puisqu'il déclare ouvertement la guerre aux sauvages, je cite. C'est une personne aussi très égoïste et qui le montre de par son comportement avec les hommes et je trouve que de par tous ces aspects, c'est un véritable méchant. C'est très clairement le cliché du type mal attentionné qu'on imagine dans la vie de tous les jours. Et quand j'étais enfant, il y a une scène qui m'a particulièrement choquée, c'est dans Pokémon Pocahontas 2, la scène où il va torturer un ours et en fait, il fait ça pour que Pokémon Pocahontas remontre son côté sauvage, euh, qu'elle se rebelle parce qu'elle va pas accepter qu'un animal se fasse torturer dans ses yeux et ça m'avait assez choquée. Manipulateur et perfide, Ratcliffe est loin d'être un enfant de garde. En quatrième position, et là je pense que... Beaucoup d'entre vous n'ont jamais vu le film. C'est Bill Sykes de Oliver et Compagnie. C'est un méchant oublié qui pourtant m'a véritablement marqué pendant de nombreuses années. Et d'ailleurs, j'ai revu le film il n'y a pas longtemps pour vous faire ce top. Je ne pouvais pas ne pas mettre ce méchant dans ce top. C'est un méchant plein de charisme et de cruauté telle qu'on les aime. On n'a pas du tout d'empathie pour ce personnage. Dans le film Oliver et Compagnie, Bill Sykes, c'est un riche homme d'affaires qui a prêté de l'argent à Fagin, donc l'espèce de clochard qu'on voit dans le film. C'est un homme très pauvre et qui crible les têtes, le fagin, et donc il lui doit de l'argent. Et Bill Sack, c'est vraiment un être menaçant qui est prêt à tout pour récupérer son argent. Si on l'impose de par son physique, parce qu'il est quand même assez colossal, avec de grands bras, des grands yeux, enfin. Et franchement, il file la chair de poule quand il le menace. Il ne recule devant rien pour quelques billets verts, et je ne vous dirai pas jusqu'où il va, parce que franchement, c'est assez hardcore. Et si vous avez pas vu le film, je veux pas vous gâcher la surprise. Il a aussi pour moi les. Animaux acoliques les plus flippants de l'univers Disney. Bon, je vous avoue que le fait d'avoir peur des gros chiens n'est en rien, mais <rire> il a deux énormes chiens, un peu comme Flotsam Sam et Jetsam, les deux anguilles d'Ursula. Ce ne sont pas des chiens à qui on a envie de faire des caresses, croyez-moi. En troisième position, j'ai choisi le maître des ténèbres. De Tara et le Chaudron Magique. Si vous avez vu mon tout premier tag Disney, vous savez sûrement que Tara et le Chaudron Magique est un film qui m'a traumatiser durant mon enfance. Et en particulier le maître des ténèbres parce qu'il est quand même horrible. Et à l'heure actuelle je ne peux toujours pas le regarder. Voilà, bon je vous avoue j'ai pas fait de test non plus mais je, je flippe bien à l'idée de le regarder. Et il faut comprendre, vous l'avez vu la tête de celui-là Yurk Tara Melchodron ben Magique est sortie en 1985, une période un peu difficile pour les studios Disney qui avaient du mal à se réinventer, qui était toujours fragilisée par la mort de Walt Disney. Et qui ne savait pas vraiment quoi faire des studios, hein, on va dire comme ça. Le but de Taram et le chaudron magique, c'est de faire un film un peu plus adulte pour un public plus mature, et ça a complètement foiré. <rire> Taram n'a pas du tout réussi à trouver son public. C'est le film le plus sombre de la franchise Disney, et le design de son méchant, le Seigneur des Ténèbres, est carrément raccord avec l'ambiance. Il a des spires qui lui ressemblent et qui sont aussi affreux, et qui me font personnellement beaucoup penser à ceux qu'on voit dans La Belle au quand Maléfique est dans son château, elle est dans un château assez sombre avec beaucoup d'acolytes euh, Et c'est le cas aussi ici. Et d'ailleurs ces acolytes, c'est carrément des cadavres <rire> d'une armée, en fait, auquel le maître des ténèbres a promis de retrouver la vie. Lui-même cherche à retrouver l'humanité pour devenir le seigneur et régner sur les mortels. Donc, euh, un peu sans. Très clairement, si je devais vous recommander un film Disney pour Halloween, ce serait celui-ci parce qu'il est glauque et obscur à souhait. Il y a vraiment une atmosphère qui ressort de ce film. Il a une aura de méchant, clairement, qui personnellement me glace le sang. On se retrouve ici avec un méchant dénué de toute trace d'humanité, qui tranche complètement avec tout ce qu'on a eu l'occasion de voir jusqu'ici, notamment de par son physique. Enfin, on n'a jamais vu un méchant comme ça chez Disney. Hein et on ne peut que le détester. Honnêtement, si vous arrivez à avoir de l'empathie sur ce personnage, vous avez peut-être des problèmes psychologiques vous aussi. Ou comme ce film, le Seigneur des Ténèbres a disparu des mouvements. En deuxième place, j'ai mis Frollo du bossu Notre-Dame. Pour moi, c'est l'un des méchants les plus malsains de tout l'univers Disney, connu et non connu. Et je vais vous expliquer pourquoi. C'est un personnage torturé, extrêmement pervers, manipulateur et sournois. Ça fait quand même un joli combo. C'est un méchant qui est extrêmement développé et riche, qui a beaucoup de niveaux de lecture. D'ailleurs, quand j'étais enfant, je ne comprenais pas la chanson Infernale. À cette époque-là, j'avais pas compris à quel point Frollo était dérangé dans sa tête. Il commence par être à l'origine du meurtre de la mère de Quasimodo. Il ne considère pas par son statut de gitane. Il est contraint s'occuper de Quasimodo mais il le garde séquestré et lui fait bien comprendre que c'est un monstre, il l'empêche de sortir et en plus de ça il a une aversion pour les gitans malgré une attirance complètement malsaine pour Esmeralda et bien exprimée dans le dans la chanson infernale. Elle torture les flammes de sa chevelure, dévorent mon corps d'obscène flétrissure. Il tentera d'ailleurs de la faire brûler vive parce qu'elle refuse d'être avec lui, laissera Quasimodo se faire humilier en public par les villageois à la fête des fous et en plus il n'aura aucun mal à tenter de tuer. Quasimodo ou Phoebus. Bref, il monte tout au long des films de différents travers et pour moi il rivalise même avec les méchants les plus célèbres de l'univers. et pour ça il en faut. Et en première position, Roulement de Temps, j'ai choisi Shanyu de Mulan. Alors là encore Mulan c'est un film extrêmement connu mais je pense que Shanyu malheureusement c'est pas, pas non plus un des méchants emblématiques de Disney comme peut l'être Ursula, la reine de cœur ou Maléfique. Dans les années 90, je trouve que c'est là qu'on a eu les méchants les plus fournis, avec bon la première période d'âge d'or Disney, forcément. Ce sont des véritables personnalités qui étaient diaboliques à nous donner froid dans le dos. Et l'un d'entre eux est Shanyu, le méchant de Mulan. Peu de gens se rappellent de ce cruel personnage qui nous fait quand même bien flipper, notamment de par son physique parce qu'il a. Il a vraiment un physique très particulier avec des yeux jaunes et des orbites noires. Il est très massif, en même temps c'est le chef des 1, donc c'est un peu normal. Il a une carrière très imposante et il a une physionomie atypique qui le rend quand même très reconnaissable et creepy au passage. <rire> Il fait tout pour prendre le contrôle de la Chine et ne recule devant rien. Il est impitoyable, très froid. Il n'hésite pas à tuer pour le plaisir, ce qui en fait quand même un méchant assez diabolique. Il n'a aucune pitié et d'ailleurs, il n'hésite pas à décimer les villages qui se trouvent devant lui. D'ailleurs, son équipe est aussi glauque que lui. Il a des phrases qui sont quand même assez cultes, notamment Combien d'hommes faut-il pour envoyer un message avant d'en buter un Moi, celle qui m'a le plus marqué, c'est Par ailleurs, une petite fille cherche sa poupée. En ce moment, je voudrais la lui rendre. Avant tout pour moi s'il mérite la première place de ce classement c'est tout particulièrement parce que contrairement à la majorité des méchants de Disney il est impossible mais vraiment impossible d'éprouver de l'empathie pour lui et de la compassion pour ce personnage rien n'est mis en place pour qu'on comprenne véritablement ses motivations bon on a bien compris qu'il voulait se venger quand il a vu la muraille et qu'il veut tout faire pour tuer l'empereur éventuellement prendre le contrôle mais il n'y a pas véritablement de raison derrière vous voyez ce que je veux dire il n'y a vraiment rien qui est fait pour qu'on comprenne ses sombres dessins et qu'on le pardonne plus ou moins comme on peut le faire pour d'autres méchants et pour moi il mérite véritablement la première place des méchants oubliés Disney et les plus impitoyables. Voilà ma Disney Army, c'est tout pour moi, n'hésitez pas à me dire en commentaire pour vous les 5 méchants les plus impitoyables Disney, en n'oubliant pas qu'il faut penser à des méchants auxquels on ne pense pas tout de suite, des méchants oubliés dans des films qu'on n'a pas l'habitude de voir, j'ai vraiment hâte d'avoir vos avis là-dessus, de me dire les méchants pour vous qui sont les plus impressionnants en commentaire. En attendant une prochaine vidéo ma Disney Army, prenez soin de vous Bisous, bisous, bisous. Bisous, bisous, bisous. Elle est confiante. Abonne-toi.